Samedi, 17h30. À moins d'avoir immolé sa carte bleue ou de s'être exilé au Népal, nul bipède humain n'échappe à la loi des redoutables courses du samedi. Les études sont formelles. Comme nous avons à cœur de vous faire oublier cette épreuve, nous vous invitons à une flânerie plus douce dans un marché aux saveurs où se mêlent rêverie, fantaisie, légendes et haute incongruité. Ça repose, ça étonne, ça détonne, mais ça fait du bien à la tête et au